Salut les rôlistes et on se retrouve pour RPG Day 2017, question numéro 10. Où allez-vous pour vos critiques de JDR Alors, euh, je vais, bah, pour commencer, sur le web, pour trouver des, des avis de jeux de rôle. Euh, J'en trouve sur le Grog, ça donne une bonne présentation euh, des livres puisque leurs articles sont très très complets. Euh, ils décrivent toute la, la pagination, etc. Si vous ne connaissez pas le Grog, il faut absolument y aller. Euh, et en plus, on a éventuellement donc, les avis des gens euh, en dessous, euh, donc euh, des critiques aussi très constructives. Donc, euh, donc le Grog en premier, puis les forums de joueurs, que ce soit à Casusno, les forums de clubs, les forums sur les sites euh, d'éditeurs ou autres. Euh, Internet, voilà, c'est ma deuxième, ma deuxième source. Et ensuite, eh bien, YouTube, YouTube puisqu'on est, on est quelques-uns en... en francophonie et euh, il y en a encore plus euh, en anglophonie euh, qui font des, des, des critiques ou des avis sur les jeux de rôle euh, en vidéo youtube donc euh, dans, dans le web on peut également trouver euh, beaucoup de critiques en vidéo euh, et puis également bah, la presse papier moi je, je, je lis beaucoup JDR Mac euh, et, euh, et puis ça me permet bah, de maintenir tenir au courant des jeux qui existent d'avoir un avis pas forcément euh, toujours objectif, mais, mais ça donne quand même une notion, et je sais que voilà, euh, même quelqu'un qui s'enthousiasme pour quelque chose, si ce quelque chose ne me plaira pas, bah, il a beau être enthousiaste pour ça, moi je, je, je capterai quand même l'information qui m'intéresse par rapport à un jeu mais, euh, mais avant tout, oui, ce sont des avis de joueurs, qu'ils soient posés sur internet, sur Youtube, euh, ou le grog, ou dans un forum, ou directement en leur parlant, en convention, en club, ou quand je croise, bah, simplement des comptes. Voilà pour la dixième question. RPG Day 2017, on se retrouve dès demain pour la question numéro 11. Ciao les roliessis